fera un trigone avec la lune qui est, comme je vous ai dit, dans votre septième maison. Donc, votre intellect s'allie avec votre imagination pour créer et concevoir des beaux œuvres d'art si vous étiez artiste ou bien tout simplement exécuter vos tâches avec beaucoup d'aisance. Vos relations, comme je vous ai dit tantôt dans le préambule, euh, pourraient être testées, mais n'ayez pas de soucis car les relations saines passeront euh, à travers ce test avec beaucoup d'aisance. Je vous rappelle aussi, aucune aventure au niveau financier à cause euh, du, de, du carré que fait euh, Mercure avec Neptune. Mardi... Mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre huitième maison. Soudain, de temps en temps, vous aurez une belle sensation douce qui fait couler un sentiment de confort dans vos veines. Et vous auriez envie de faire un changement chez vous, dans votre foyer. Vous pourriez avoir envie d'acheter un petit meuble, un nouveau meuble, ou tout simplement changer la place d'un fauteuil ou d'un meuble, euh, juste pour avoir un petit de changement chez vous. Bien que vous pourriez être un peu sensible au niveau de la parole et avoir une humeur plus ou moins fluctuante, vous pourriez ressentir un sentiment d'anticipation que quelque chose est sur le point de se produire. Faites confiance à votre intuition et n'ayez pas peur d'agir. Cela est particulièrement vrai dans les relations où vous pourriez décider de briser la glace et demander à quelqu'un de sortir avec vous. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM, pour l'Europe, la Lune sera dans la balance, votre neuvième maison. Votre optimisme sera plus accentué et renforcé. La Lune est maintenant dans un signe d'air comme vous. Vendredi, Vénus entre dans votre signe pour rendre votre confiance en vous encore plus forte. Vénus va y rester jusqu'au 13 janvier. Votre charme et votre pouvoir de séduction seront irrésistibles. Une belle énergie très propice pour les négociations et les réunions d'affaires. Votre magnétisme personnel fera de vous un excellent négociateur et vous ouvrira des portes. Profitez de cette période, elle vous appartient.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 Votre dixième maison, Vénus, dans votre signe, est une très bonne nouvelle, mais durant cette période, la Lune fait un carré avec elle. Et cela pourrait augmenter votre besoin de plaisir par l'amour et par l'affection. Vous vous sentirez sociable, romantique, sensuelle et sentimental. Cependant, parfois, vous pourriez être négligent, de mauvaise humeur ou un peu égoïste. Vous aurez probablement du mal à vous motiver pour exécuter vos tâches et aller travailler. Un bien option, pardon, une bien, bien meilleure option est de rechercher le plaisir par l'amitié ou à travers des activités de groupe qui vous apportent de la joie. Vous devez aussi éviter les achats impulsifs, peut-être laisser votre carte de crédit à la maison, ça serait une solution. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers versos. Merci d'avoir consulté cette vidéo, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.